Hey, salut tout le monde, c'est Favre de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je regarde avec vous pourquoi vous n'avez pas de vente, et ce même si vous êtes à la page numéro 1 sur Amazon. Les vendeurs Amazon ne pensent que si un produit se retrouve à la page numéro 1 des recherches, il va nécessairement faire une tonne de ventes. Eh bien non, malheureusement, et on va aller voir pourquoi dans pas long. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos, et de liker ceci. Alors, on y va! Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de mots-clés et qu'est-ce que ça signifie vraiment la page numéro 1 lorsque vous vendez sur le marché d'Amazon. Il y a tellement de différents types de pages numéro 1, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par « différent ». Vous pouvez être sur la page numéro 1 et ne pas obtenir de vente. Pourquoi? Et bien simplement parce que vous n'êtes pas, pas sur la bonne. Et dans cette vidéo, je vais juste vous montrer les différences et comment vous pouvez réellement savoir lorsque vous êtes sur la bonne page numéro 1 par rapport à la mauvaise. Avant d'aller à mon ordinateur, permettez-moi de me présenter. Si vous ne le connaissez pas, bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Fauve, je vends moi-même sur Amazon depuis près de deux ans et je fais dans les six chiffres de vente par mois. Ma famille et moi vivons pleinement de nos revenus et mon entreprise grandit semaine après semaine. Je vous fais aussi une formation et je guide beaucoup de gens comme toi pour vendre avec succès sur Amazon. Je t'invite à regarder ma vidéo sur « Comment vendre sur Amazon FBA pour les débutants ». Je vais la mettre juste ici. Euh, et maintenant, allons à mon ordi. Nous sommes à l'intérieur de mon ordinateur et j'utilise Jungle Scout pour vous montrer ce que je veux dire par ne pas obtenir des ventes sur la page numéro 1 pour vos mots-clés. Pour cet exemple, je vais utiliser le mot-clé euh, « ballon de plage » soit « beach ball » en anglais. Je suis dans « Keyword Scout » et je vais taper ici beach, « beach ball ». Je vais partir à la recherche. Maintenant, ça va extraire tous les mots-clés qui sont reliés au mot-clé « beach ball ». Tous les mots-clés qui se retrouvent sur Amazon.com sont bien placés ici dans Keyword Scout. La toute première chose que vous voulez faire lorsque vous faites une recherche de mots-clés est de voir lequel génère le plus de recherches par mois. Habituellement, le logiciel va automatiquement mettre des mots-clés par ordre décroissant, soit du mot-clé le, euh, le plus recherché vers le mot-clé le moins recherché. Comme vous voyez, là, ça descend en, en search volume exact. Alors, le premier mot-clé ici qu'on a tapé, Beach Bar, génère 10 500 « Recherche par mois en exact match », ce qui veut dire qu'il y a cinq personnes qui tapent exactement « beach ball euh, ». Pour ça, exemple, si oui, « beach ball », on n'est peut-être pas dans la saison, c'est un produit qui est saisonnier. Euh, vous pouvez voir là, que moins de 2%, euh, il a perdu 2% de recherche là, en, en « trend », mais vraiment, là, ce, ce mot-clé-là est à titre d'exemple seulement. Bien sûr, si vous êtes à la page numéro 1 pour ce mot-clé-là, là, qui est dans les 5 chiffres, vous allez obtenir des ventes, c'est certain. Celui-ci est le plus grand, le plus pertinent, ce qu'on appelle là, un, un mot-clé le principal pour notre beach ball. Ici, si vous voyez beach balls, avec balls euh, au pluriel, on tombe là, tout de suite à 4359 recherches par mois. Si vous recherchez un mot-clé, comme par exemple, euh, si vous savez inflatable balls, c'est très vague, c'est très large. Ça ne signifie pas vraiment que vous vendez un, un beach ball en tant que tel. Euh, comme par exemple, on va chercher ici inflatable euh, vous avez, oui, des beach balls, des, des ballons de plage, mais vous avez aussi d'autres types de ballons gonflables euh, qui n'est pas nécessairement relié avec la plage. Je vais juste revenir avec mon Keyword Scout ici. Bon, si vous êtes dans les mots-clés en haut, tout ce qui est 4, dans les 4 chiffres, dans les 5 chiffres, c'est sûr que c'est des gros mots-clés. Puis, lorsque vous allez être sur la page numéro 1, vous allez faire beaucoup de ventes. Par rapport à si vous êtes à la page numéro 1 pour un mot-clé, mot comme par exemple euh, ici, « Rainbow Beach Ball », il y a 150 recherches par mois qui se font, on va aller voir ça fait combien ça par jour. 50 divisé par 30, ça fait 5 recherches par, mois, euh, par jour. Donc, il y a 5 personnes par jour qui tapent le mot-clé Rainbow Beach Ball, ici, dans la barre de recherche. Rainbow Beach Ball. On va voir. Donc, ça donne ça, ici. Puis, même si vous êtes sur la page numéro 1 de ce mot-clé-là, il y a quand même une tonne et une tonne de concurrents. On veut montrer là, notre produit à plus de gens possible, puis en étant sur la page numéro 1 pour un mot-clé, qui génère comme celui-là, 5... Recherche par jour, euh, c'est certain que vous n'allez pas avoir beaucoup de ventes. On veut alors être sur la page numéro 1 avec le mot-clé le plus pertinent, soit ici pour notre exemple, c'est « beach ball ». Donc, euh, on va faire le calcul. Euh, 10 000, on va faire 10 000 recherches divisé par 30 donc, il y a 333 personnes par jour qui tapent ce mot-clé-là dans la barre de recherche. Donc, c'est sûr, sûr que si vous êtes sur la page numéro 1, vous allez avoir beaucoup de ventes pour ce mot-clé-là. Cependant, il faut vous assurer d'avoir de belles photos, comme ici. Euh, de belles photos, une belle description, des beaux bullet points parce qu'on se rend pas sur la page numéro 1 avec le mot clé le plus pertinent en ayant un, un listing là, de mauvaise qualité, ok? Par contre, il y a des mots clés qui sont très difficiles à se rinquer et le coût par peuple clic sont très chers. On va retourner ici, comme euh, pour notre exemple, pour beach ball, le mot clé, mais c'est pas si cher ça, 76 sous, j'ai déjà vu des mots clés là, à 10$ le clic. Euh, lui, 76 sous pour un exact match, euh, ici, vous avez 79 sous pour un broad match. Euh, vous avez un easy to rank de 5, qu ce qui veut dire, c'est noté sur euh, ça. Donc, Jungle Scout estime que le mot-clé beach ball, a une note 5 sur ça pour la difficulté à se ranker pour ce mot-clé-là. Selon moi, un 5, euh, c'est un mot-clé extrêmement difficile à se ce ranker, c'est 5 euh, sur 100. Comparativement à, à Beach Balls, avec un S à la fin, vous avez un 30 sur 100. Euh, easy to rank, ce qui veut dire que pour Beach Balls, il y a environ 25% plus de chances de vous ranker là, facilement pour... Euh, deuxième mot-clé-là. Maintenant, pour arriver sur la page numéro 1, pour le mot-clé « Beach Ball », vous devez faire une campagne PPC Exact Match pour ce mot-clé-là, « Beach Ball », et vous assurer que votre annonce soit en haut complètement de la page numéro 1. Je vais juste vous montrer là les « Sponsor Ads ». Ça ici, 1, 2, trois Sponsor Ads ». Donc, quand vous faites une campagne PPC Exact Match, vous voulez vous assurer que votre listing soit vraiment en haut ici complètement. Vous avez une série ici en haut. Vous avez une série dans le milieu ici. Vous avez une autre série en bas complètement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est tout du monde qui ont fait des campagnes pay-per-click pour euh, Rainbow Beach Ball. Ils ont bidé euh, tant, de, tant de dollars ou tant de sous pour euh, ce bide-là, puis euh, ils ont gagné ou perdu des enchères. Pour ça faire simplement vous assurer de bider plus haut que votre compétiteur. Vous allez devoir faire des tests. Il n'y a pas vraiment d'outils encore qui existent, peut-être corrigez-moi, mais euh, j'ai pas trouvé d'outils savoir combien que lui par exemple a bidé pour euh, mettre son annonce en premier à première place, il faut vraiment faire des tests et ça va être dans votre Amazon Seller Central euh, sous Advertising Campaign Manager lorsque vous allez faire votre annonce Paperclip. Amazon va vous donner un suggested bid. Il faut vous assurer que vous appliquez ce suggested bid là et que vous videz tout le temps plus haut. Donc pour cet exemple-ci, je vais mettre ça à 1,78, mon bid, comme ça, je vais être plus haut que tous ceux qui ont cliqué seulement « Apply ». Puis là, comme ça, je vais gagner l'enchère, puis mon annonce, elle va être plus haut que la personne qui a mis le 1,73, par exemple. D'un autre côté, si vous êtes plus bas, euh, comme si on va faire ça comme ça, mettons 1,70, eh bien, votre annonce va être plus basse que celui qui va, être, qui va avoir mis le suggested bid à 1,73 ou son bid ici, et ainsi de suite. Maintenant, si vous avez bidé plus haut, si votre bid est à, on va dire, on va mettre ça à 2 et 5, puis que vous voyez par la suite que vous faites des tests, il faut toujours regarder, bon, euh, ce mot-clé-là, euh, « beach bar », par exemple, vous regardez dans votre, euh, dans le Amazon, vous allez cliquer, vous allez taper, pardon, « beach bar », puis là, cherchez votre annonce dans les ads. Bon, regarder si votre annonce est là. Si vous ne voyez pas que votre annonce, par exemple, est sur la première page, et sur la deuxième page, eh bien, il va falloir augmenter euh, votre bid jusqu'à ce que vous voyez euh, votre annonce à la page numéro 1. Faites attention, des fois, ça prend quelques secondes, quelques minutes, même avant que le système euh, assimile le changement. Alors, prenez votre temps quand vous augmentez vos bids. Ensuite, un autre moyen d'arriver à la page numéro 1 est en pas nécessairement bider sur les mots-clés les plus recherchés, mais en bidant sur tous les petits mots-clés qui génèrent des, euh, des petites recherches par jour, mais avec le temps. Par exemple, vous allez faire une des campagnes PPC Exact Match avec Beach Balls Pack, Beach Balls Bulk, Giant Beach Ball. Puis avec le temps, vous allez finir par être ranké avec le mot pour le mot-clé le plus pertinent, puis vous allez arriver à la page numéro 1. Si vous êtes toujours en train de chercher, en train de courir là, après les gros mots-clés principaux, ça va être très, très difficile à se ranker sur la page numéro 1. Parce que c'est juste fou, tous ces vendeurs ici, là, de la page numéro 1 pour beach bar, par exemple, obtiennent beaucoup, beaucoup de ventes. Puis, si là, vous commencez, si c'est votre premier produit, puis que vous n'avez pas d'expérience, puis vous arrivez tout de suite à la page numéro 1 avec un listing, avec juste trois, Review par exemple, vous allez avoir plus de difficultés à faire des ventes parce que le monde, inévitablement, vont aller euh, acheter ce produit-là, par exemple. Ça fait aussi très longtemps qu'ils sont là, ils ont beaucoup de reviews. C'est pourquoi c'est préférable de cipler de nombreux petits mots-clés qui sont plus petits, de travailler là, votre chemin à partir de là. Puis, euh, tranquillement, pas vite, vous allez arriver à la page numéro 1 pour le mot-clé le plus pertinent. Il y a tellement de types différents de page numéro 1 que c'est très difficile de savoir vraiment pourquoi que vous n'avez pas beaucoup de ventes. Tout se résume au volume de recherche et combien de gens recherchent réellement votre mot-clé en tapant dans la barre de recherche ici. Donc, chaque fois que je vois des questions dans les groupes Facebook comme « Hey, je suis à la page numéro 1, je n'obtiens pas de mais c'est très difficile de déterminer pourquoi. Euh, je connais pas, moi, nécessairement vos mots-clés. Euh, on connaît même pas votre produit. On ne sait pas si vous avez un beau listing. Euh, si votre mot-clé est ciblé correctement. Quand je dis ciblé, je veux dire comme qui décrit votre produit. Comme ça, c'est un beach ball, mais est-ce que votre mot-clé que vous voulez vous ranker est le plus pertinent de, de votre produit? Il y a des mots-clés très vagues, là, comme que je dis avec « inflatable », Base, je, je crois, si je me souviens bien, c'est pas un ballon de plage, mais ça s'apparente à beach ball. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver le pourquoi que votre produit est sur la page numéro 1, mais qu'il n'obtient pas de vente ou de vente escomptée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!